Salut, c'est Thierry de VivreMépanouir.com. Jean de La Fontaine, que vous connaissez probablement, a écrit une fable qui est vraiment connue dans le monde entier, qui s'appelle « La cigale et la fourmi ». La cigale, dans cette fable-là, a un mode de pensée, une référence qui est clairement située dans le présent. Elle, pour la cigale, tout ce qui compte, c'est s'amuser vivre l'instant présent. Alors qu'il a fourmi, elle, elle est plutôt d'un naturel prévoyant, parce que son mode de pensée, son mode de référence est situé dans le futur. Et donc ce qui est important pour elle, c'est de prendre des actions maintenant pour aller dans le sens qu'elle le souhaite, parce que sa référence, c'est dans le futur. Et donc voilà, ça illustre des, des, des modes de pensée, en fait. Euh, donc il y a le mode de référence au passé, au présent et au futur. Ici, la, la, la fable en explique deux. Mon mode de référence, à moi, c'est plutôt le, le, le futur. Euh, et c'est ni mal ni bien, mais par contre, il y a une perversité dans ce mode de fonctionnement là que je vais vous expliquer ici. Quand on prend sa référence dans le futur, ça veut dire qu'on prend énormément, de, on fait énormément de choses maintenant pour des raisons qui sont situées dans notre futur. Et donc quelque part, le futur puis d'autre notre existence. Seulement voilà, quand on vieillit, la quantité de futur que l'on a devant soi se réduit. Et au plus, on en prend conscience. Au plus vivre dans, avec une référence au futur devient compliqué parce que comme il vous reste moins de futur, bah, il y a moins d'enjeux, il y a moins de choses à faire dans le futur qui vont piloter vos activités présentes, donc quelque part vous perdez votre référentiel, vous dites mais enfin, qu'est-ce que je veux faire maintenant Parce que de toute façon, le futur qui se profile, il est, il est, il est, il est moins important parce que ma vie, ma vie, enfin, il y a plus de vie derrière moi que devant moi, parce qu'il y a probablement plus de plaisir derrière moi que devant moi, parce que ma santé va aller en se réduisant en et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vivre avec une référence au futur, en vieillissant, ça devient compliqué. Et voilà une raison de plus qui explique, selon moi, pourquoi il faut apprendre à vivre dans le présent. Vivre dans le présent, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à faire parce que non seulement notre réalité, c'est notre présent, notre vie, elle se passe maintenant, elle doit se vivre maintenant et pas plus tard, mais aussi parce qu'en vieillissant, il n'y a rien à faire. Il faut apprendre à jouir du présent parce que la quantité de futur devant soi est moindre. On va en diminuer. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que vous aussi, vous vivez dans le futur Ou est-ce que vous avez la sensation de vivre dans le présent Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être certain que bah, vous êtes informé à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog et à vous inscrire. Au revoir.